Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter une petite nouveauté, la création d'une page UPLN chez Patreon. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que Patreon pour ceux qui ne connaissent pas Patreon est un site communautaire qui est dédié vraiment aux youtubeurs, on va dire, enfin la majeure partie des gens qui, qui sont sur Patreon sont en général des créateurs des artistes, mais beaucoup de youtubeurs alors à quoi ça va servir bah, tout simplement à euh, pouvoir participer, c'est un financement participatif euh, pour bah, faire des dons tout simplement au niveau de la chaîne et pour encourager euh, les créateurs à, euh, à continuer et à faire évoluer la chaîne, alors c'est pour ça que j'ai créé cette cette, euh, cette page Patreon par contre je tiens vraiment à souligner que ce n'est pas du tout obligatoire pour ceux que ça n'intéresse pas vous quittez la vidéo il n'y a aucun souci ça changera strictement rien au contenu de la chaîne la seule chose, pour ceux que ça intéresse, euh, il faut savoir qu'une chaîne YouTube demande énormément de temps. Euh, J'essaye actuellement de suivre un rythme de deux vidéos par semaine, le mercredi et le vendredi. C'est pas forcément euh, évident, donc ça prend beaucoup de temps. Je ne peux pas m'y consacrer entièrement. J'aimerais bien passer beaucoup plus de temps sur la chaîne YouTube, mais évidemment, euh, bah, il faut travailler à côté, sinon c'est pas possible. C'est vraiment euh, un, un investissement de temps conséquent et donc... Euh, bah, pour moto suffire, je dirais euh, Patreon est peut-être une solution. Donc je tenais à la lancer sur la chaîne. On verra bien ce que ça donne. Euh, en tout cas, voilà. Sachez que ce n'est pas obligatoire du tout. Alors. Pour y accéder, vous aurez de toute façon le lien qui va être sous les vidéos. Vous l'aurez certainement en lien aussi vignettage sur la vidéo. Euh, sinon, vous y accédez sur le site www.patreon.com/UPLN, le nom de la chaîne YouTube. Vous arrivez sur cette page et vous pouvez voir ici bah, que vous avez la possibilité d'avoir bah, une petite description ici de la chaîne. Et vous avez évidemment euh, des posts que je vais euh, lancer qui peuvent être sous forme de live euh, ou de contenu YouTube ou des articles écrits, il euh, y a pas mal de choses possibles. Donc ça pour le moment c'est un peu vide mais encore une fois l'idée c'est de, de, de, de, de faire des dons et non pas pour le contenu, je vous avoue que le contenu sera très similaire à YouTube, c'est tout à fait logique, comme je le dit je vais me consacrer à YouTube. Alors ensuite vous avez la possibilité de discuter et ici quand vous êtes un patron, alors patron, become a patron, tout simplement ça veut dire un mécène quelque part euh, et vous avez la possibilité de laisser des messages. Alors comment vous faites pour euh, déposer un don Vous cliquez sur become a patron, donc vous devenez un mécène et ici vous avez la possibilité de verser un dollar par mois, alors vous pouvez mettre plus mais un 1$... C'est déjà pas mal vous pouvez annuler ça à tout moment et vous continuez vous créez votre compte et vous avez la possibilité d'alimenter c'est 1$ dollar avec un compte paypal avec un compte bancaire classique vous avez beaucoup de possibilités alors ça c'est vraiment quelque chose encore une fois je souligne qui n'est pas obligatoire du tout faut vraiment euh, ici euh, bien euh, comprendre que c'est euh, un site communautaire rien ne vous y oblige euh, et d'ailleurs euh, vraiment ça ne changera rien encore une fois au contenu euh, que je vous propose sur youtube simplement euh, ça peut être une solution pour euh, consacrer beaucoup plus de temps à cette chaîne youtube aujourd'hui je fais ce que je peux mais c'est forcément évident parce que je vous dis je ne peux pas me consacrer entièrement à cette chaîne euh, étant donné que bah il faut quand même payer ses factures à côté donc automatiquement je suis obligé de passer beaucoup de temps sur d'autres projets à côté voilà donc je tenais à vous le signaler j'espère en tout cas euh, bah, pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout que ça vous aura plu peut-être vous avez euh, découvert patreon en même temps ça peut peut-être vous euh, donner euh, des idées euh, en tout cas n'hésitez pas encore une fois à mettre un petit pouce bleu à peut-être à partager cette vidéo parce que celle-ci est peut-être encore un un peu plus importante que les autres. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.